sur mon quête. Quel cadeau à donner pour cette fête de décembre pour les pays quand spécial cadeau pour faire plaisir à mes amis Le client de devant. Mais les cartes, avec sa crédence en main. Eh bien, on rappelle pour moi la question pour pose sans les cartes, Pour cartes, Amazon cartes. Oui, va chercher, va chercher, j'ai failli. Les chanceuse, pas de terre, pas de l'air, Moi déjà, les cartes Mais, enthousiaste portée, Oh, Masha. I vérifier. Oh, the client, the clear. Yeah, clear. Pas Jamais force force, force je me to dit comment j'allais payer quel cadeau a donné le temps pour les vous si je à mes amis, très cher. Le client de devant, Vous est à payer. Il une sa carte. bien, pour moi. La question posée, c'est la de la fallait de J'ai failli de oublier encore. Chanceuse. Madeline, pu les la question de la J'ai de les question Moi, la de Jas, pourquoi. Non, voilà ton problème. Moi, attends deux, un autre. Mais chégres, qu'est-ce Oh, mon achat a vérifié. Oh. Le regard insistant du client de devant, cela me rappelle quelque chose. qui devient clair. Pas de pas problème. Il hum. faut s'en soucier. Je suis au marché. Je suis allé au manquette J'ai besoin. Amazon a Un cadeau à donner. Pour ce temps de fête, vous payez quand ça suit. Mes amis sont satisfaits. On s'observait hein, le client de devant moi. Vous établir à payer les cartes avec sa petite carte en main. Eh bien. On m'appelle pour moi d'aller à faire mes comptes. La question encore. Où se sent le pécor? Le premier client. Amazon encore, va chercher. Je fais un message pour le client. Voilà, quand tu es jaume, je ne pas, de lien. J'attendais patiemment derrière le monsieur du devant. Le monsieur du devant. Enthusiasme, mon enthousiasme. Quoi roman. Moi. Attends. Que tu as échoué. Ou bien, marche ou crache. Oh Oh. Oh. Mon achat. I dit à vérifier. Credit de à vérifier. Le record insistant du monsieur de devant. Tout est clair. Oh. Fausse assumption. Est-ce que j'ai dit? Comment j'allais payer M'avez-vous demandé comment j'allais payer Crédit ou bien débit Non. Décidé. Décidé. Il y une fausse conclusion. Quel cadeau à donner C'est ton fête. Vous avez payer carte. Spécial cadeau cette fête je pense le client qui vient le devant moi pour être un le carton payer avec ses cartes de crédit et bien on appelle pour moi d'aller chercher le peu la question encore pour 600, les plus payés, les clients de devant, Amazon, vite, vite, va pas les chercher. J'ai failli encore les oublier. Chanceuse, il n'y avait pas de ligne. Je vais me dépêcher. aller prendre et revenir. Les cartes en main. Bien. J'apprends. L'enthousiasme pour porte dans votre nom. On me met à tendre. Un autre. La chine Oh, mon achat. Ah, il dit à vérifier. Il dit pas, bon, il vérifier. Oh, le est insistant. La personne de devant, cela me rappelle quelque chose. Oh, tu vas me clair. Comment ton problème n'existait ah. pas. ça, c'est une fausse problème n'existait pas. Vous prenez vous ça spécial cadeau. Pour la je pense. Le client devant pour être à payer la carte avec sa carte de crédit. Eh bien, rappelle pour moi, la pour possède 50 sa carte. Amazon Corp, vite. va les chercher, j'ai failli encore, ne s'oublier, chanceuse, pas de trafic, pas de ligne, moi, Peut-être déjà on m'a, être à payer, enthousiasme parti, qu'est-ce qui est arrivé non, votre nom, moi, attendre le nord, machine clash, compétit, et sur un prétexte. Pour mon achat, a dit, à vérifier, rédicant, à vérifier. Oh, le rebord insistant du client de devant. Oh, ça, oh, what's going on? Tout est clair. Il n'y avait pas de problème. Fausse assumption. Qui vous a dit que j'allais payer pour un Hein? Mais quand même, je, je, peux, je pouvais le faire. Il n'y avait pas de problème. C'est ça la vie.